Merci pour votre attention, pour la lecture de l'acte. Voyage célébral à l'église de Dieu, indépendant de la Bonté de l'an 2022, le samedi 10 décembre, à 3h07, par devant nous, Jean-Baptiste Daniel, pasteur de cette église. Je suis signé en comparé pour contracter mariage, en fait, par la loi du 7 décembre. 1929, modifié par 16, le 26 janvier 1945. M. Wendy Etienne, profession comptable, âgé de 25 ans, né à Delmar, le 28 septembre 1997 domicilié à Santa Rita, République dominicaine, et fils de M. Wittner, Etienne, Étienne, domicilié à Tabar, et de Oleana Pierre. Domicilié à Tabar Stibulan, au lieu de son nom personnel. Identifié au numéro 007-218-023-9. Et Jéline Alice Sélico, profession mm -hmm. informaticienne, âgée de 27 ans, né à Delmar le 18 avril 1995, domicilié à Delmar. Puis de Jéjus Sélico, décédé, et de Marie. Et elle aime. L'air bon, décide. C'est violent pour elle, il y a un changement personnel identifié au numéro 002-364-166-5. 5 appelez et après Étienne, capable de être de beaux mots, accompagné de madame, qui est belle, qui veut faire ça l'assemblée. Ok. avec Pauline. Ça, c'est Ça, c'est un petit doux à toi. Les publications requises par la loi ayant été dûment faites, fait que à ce mariage. Ne nous, nous a été signifié. Nous de vos filles, tu s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux, ayant répondu séparément et affirmativement, nous déclarons que M. Wettertien et le député du Célico sont unis par le mariage. Nous nous basons de la Merci, nous avons un nouveau groupe de mariés à l'église. Et personne n'a qu'à séparer, ça va nous unis. En présence des témoins, M. Tiennet et de et c'est l'hiver et. Émilie, ok. Émilie. Ce sont les deux témoins qui ont une responsabilité pour continuer le très bon conseil à vous-même. Moi, ça m'aime bien. Papa, Paris. Ça m'aime bien. Ça m'aime bien. Mon papa Paris. Bien. Donc nous avons un nouveau couple marié à l'église de Dieu indépendante de la porte d'étroit. Vous avez des vous bien, si vous avez bien, si vous avez bien, si vous si si vous bien, petit vous vous si vous vous avez bien, vous vous vous voyez, que j'ai licence de là Le papier de là, légal Au nom de Jésus Ça, j'ai tardé, d'abord, le pasteur Albert, a pas pour nous, on ça, ça pas mettre au nous mettons fin avec les c'est de la parole, Cela Dieu d'amour, Dieu de grâces, Dieu de musées Seigneur nous mon nom, pas un vocabulaire, on a exprimé ce soir famille familles, la famille Étienne et la famille Sénicou. Seigneur, merci en pile. Il y a l'église, Seigneur, avant mon me marier, fil du toute vie sans s'y Il y a écouté, il y a fait toute bagarre. Mais nous-mêmes, dans le ministère éthique, nous pas de nous nous n'avons pas fait ça. C'est fiancé, tremblé, et jusqu'à ce que je arrive pour me marier. C'est un début non, pour me penser à priver. Vous, frère Wendy, et c'est à ce nous allons va couvrir encore, on va continuer à bénir famille, on va continuer à bénir chaque monde qui est venu assister Oui, Seigneur, devant les mots de visite Satan, et devons à à à mais pour nous en fait, les enjeux ont fêté, et bien nous bénissons, Seigneur, nous remercions pour vous, ça, en fait, pour famille, nous remercions Seigneur, pour vous, ça, pour pasteur Etienne. On pegue não, Senhor! o é ministério, on a comeu a batalha Ou é no juro, ou a marinha não ministério a Não pegue não, Senhor! Não, mas vai continuar o que importa o continuar on va, on va continuer à fortifier, même Jean, dans le verset avec l'esprit, nous disons, dit disons Il y a des bénédictions sur la tête des justes. La violence couvre la boule des mémoires. Mais nous demandons pour bénédiction, couvre-lui ça, Seigneur. Nous demandons pour bénédiction, Remplis pour ça. Et nous demandons au Seigneur, on va bénir, on va bénir, on va bénir, on va bénir, et on va continuer à bénir. Et pour cette bénédiction, et pour notre jeune fille, notre jeune garçon, les apcalés, pour une vie, pour une vie mariée, nous voulons le top du Seigneur, fortifier, remplir, par le grâce, nous poserons un outil facile, mais nous voulons avec la soupe, il y a un avec la soupe, il y a un bon couple, il y a pour une bonne famille, nous voulons le top du Seigneur, continuer à bénir pour ça, dans les noms précieux de Jésus-Christ, car tu 4 premiers, au siècle et au siècle, Amen. Amen, pas ce leader cheval, la bénédiction. Je connais les projets que j'ai formé sur ce site, projet de paix et non de malheur, afin de donner de l'avenir et de l'espérance. Cette déclaration de recevoir la paix, la grâce, la bénédiction, je suis très beau que cette bénédiction reposent spécialement sur ce ce nouveau cours et toute l'Assemblée de général. Ce n'est pas pour aujourd'hui seulement, mais jusqu'au grand jour de l'éternité. On a crié Maranatha! Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Avant de nous inscrire, vous pouvez apprendre, pour l'officier au passé d'abord, et par la suite, nous avons au passé. pour la vie, pour la vie, de la vie, pour la vie, de la vie, la vie, Que la vous bénisse.